Juste faire ton yoga en présence, c'est la présence en fait. Faire ton yoga en présence, ça te permet de créer l'espace. Jouer dehors avec ton chien, c'est comme quand je suis revenu, j'ai joué dehors avec Happy, ça a amené de l'espace. Pas avec des écouteurs, pas avec quoi que ce soit, juste calme, être présent au moment. Jamais avant cette retraite, cette retraite là, je le voyais comme ça. Jamais, jamais, jamais. C'était je fais, il y avait. Une, quelque chose à faire. Mais là, c'est juste à être un bon cultivateur afin de laisser de l'espace à la vie de venir me guérir, afin de laisser de l'espace à la vie de venir me nourrir. C'est un peu comme on s'en va voir le médecin, on s'en va se faire opérer. En fait, on se couche sur la table d'opération et on laisse la nature faire son œuvre, on laisse le médecin faire son œuvre. Mais dans ce cas-là, c'est le médecin, c'est le bon Dieu, c'est la vie, c'est dire, OK. Moi ma job à ben moi la seule chose que j'ai à faire c'est de créer un environnement que je parlais souvent avant de créer un environnement fertile où est-ce que la vie peut fleurir